Pourquoi les robots ne sont pas motivés Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. J'ai changé il y a pas longtemps avec une personne qui me disait je me sens pas très motivé. Et je voyais qu'elle était coupée de ses émotions. On est dans une société qui dit les émotions, la sensibilité c'est de la faiblesse. Du coup comme je l'ai fait, peut-être que tu as enfermé tes émotions, tu les as mis de côté pour finalement te mettre à ressembler à une machine qui choisit froidement, rationnellement et avec son mental. Et tu t'es mis à poursuivre des objectifs qui étaient ceux de tes parents de la société ou des personnes qui t'entourent. Et pourquoi pas, ça t'a sûrement permis d'accomplir des tas de choses. Mais aujourd'hui, tu aimerais être plus engagé, plus motivé, plus passionné par ce que tu fais, par tes relations et par ton métier. Est-ce que tu serais prêt à faire ce que tu fais aujourd'hui jusqu'à la fin de ta vie Pour trouver ce qui te motive, tu peux te demander qu'est-ce qui fait du sens pour toi Qu'est-ce qui te remplit de joie Qu'est-ce qui te donne de l'énergie Qu'est-ce qui t'inspire Et là, je te parle d'une sensation dans ton corps, quelque chose qui te dépasse complètement. Qu'est-ce qui te touche émotionnellement Qu'est-ce qui te donne des larmes de joie C'est quoi ton rêve d'enfant que tu n'as jamais osé réaliser Pour moi, une vie riche est une vie où tu fais ce qui t'inspire, et où tu es en accord avec tes valeurs. Si tu n'es pas connecté avec tes émotions, comment est-ce que tu peux identifier tes rêves et ce qui te fait vibrer Donc connecte-toi à ce que tu ressens et ce qui fait vibrer ton cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un de ton entourage, partage-lui. Si tu envie d'aller plus loin ou si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, réserve une séance en cliquant sur le lien dans les commentaires pour qu'on prenne le temps d'échanger sur tes enjeux. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine.